Bonjour, alors je me présente, moi c'est Guillaume, j'ai 25 ans, j'habite en, en France, j'habite en France, et euh, j'ai contacté plein de marabouts, de voyants, euh, suite à une rupture amoureuse, et à une séparation, et... Euh, j'ai dépensé beaucoup d'argent et, euh, et j'ai eu aucun, aucun résultat. Alors du coup dans un dernier espoir j'ai contacté euh, Medium Jules Alofa. Alors je vous donne son numéro, c'est euh, plus 229, 98 42 99 70 et, euh, et il, il est vraiment bien, il est compétent, il a fait euh, il a fait tout, tout ce qu'il fallait. Et elle est revenue. Euh, je remercie vraiment Medium Jules Alofa pour ça. Merci pour son travail. <cousse>